Le cinquième et dernier module de notre cours porte sur les compétences entrepreneuriales. Ici, vous vous appuierez sur les connaissances que vous avez acquises dans les modules précédents et apprendrez à créer des parcours touristiques durables et inclusifs au service des industries culturelles et créatives. Le module est divisé en trois parties. La première partie se concentre sur l'entrepreneuriat, la durabilité et l'inclusion. Elle donne un aperçu de l'entrepreneuriat social et de la manière de mettre en œuvre des stratégies commerciales durables. Plus particulièrement, vous apprendrez à développer des visites accessibles à tous. La deuxième partie du module présente des stratégies marketing inclusives, le leadership numérique et la façon de manager une équipe solide. La troisième partie explore l'importance de la créativité dans les entreprises sociales et l'utilisation d'innovations technologiques lors de la création de visites guidées. À la fin du module, vous trouverez quelques outils numériques qui vous aideront dans le processus de création de votre propre entreprise inclusive et durable. Après avoir terminé ce module et ce cours, vous comprendrez l'importance d'un entrepreneuriat social, durable et inclusif, comment définir votre stratégie et vos objectifs marketing, et enfin quelles innovations technologiques vous permettront d'améliorer à la fois votre entreprise et vos parcours touristiques.